L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut rationaliser la gestion de ces stocks grâce à la loi de Pareto des 2080. Donc ici on a une famille de produits avec les différentes références de cette famille, les quantités achetées, là la somme de toutes ces quantités, le coût d'achat unitaire pour chaque référence, le coût d'achat total, donc les 260 x 16 ici, et le total d'achat c'est-à-dire la somme de toutes ces valeurs. Donc, je vais prendre toutes ces données, copier, et puis je vais ici faire un collage spécial, je vais faire CTRL-MHV sinon, je vais tout coller et transposer mon tableau. Donc voilà à quoi il ressemble, Mets du gras. Ici, je vais rajouter une colonne que je vais appeler rang des références. Ensuite, je vais récupérer cette mise en forme et la coller ici. Donc ici, il faudrait renvoyer à la ligne. Et le premier travail qu'il faut faire, c'est classer ces références dans l'ordre décroissant du coût d'achat, c'est-à-dire... Celui qui me coûte le plus cher, tout en haut. Pour faire ça, c'est assez facile. Je peux sélectionner ça, et je fais trier. Et là, je vais trier les coûts d'achat total décroissant. Alors vous voyez, je pas pris la ligne de total, hein. sinon le total va se retrouver en haut, forcément. Je fais OK. Donc là, j'ai bien dans l'ordre décroissant. Ensuite ici, si je veux le rang de la référence, voilà bon forcément c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hein, je pourrais le faire à la main, mais si vous voulez le calculer, vous avez une fonction qui s'appelle rang. Tout simplement. Rang. Je demande le rang de mes 23 400 parmi tout ça. Et c'est bien rang numéro 1. Alors si je veux recopier ici, il va falloir fixer alors en appuyant sur la touche F4 de votre clavier, vous hein, rajoutez des dollars à E11 et à E20, et vous pouvez recopier. Ensuite, on me demande de calculer le pourcentage du coût d'achat total, le pourcentage cumulé du coût d'achat total, le pourcentage en nombre de références, et le pourcentage cumulé des nombres de références. Donc il faut que je rajoute 4 colonnes. Ici, il va me falloir un peu plus de place. Là, Je pourrais calculer le pourcentage total et le pourcentage en nombre de références totales. Et donc ici, je dois calculer combien représentent mes 23 400 par rapport à mes 60 000. Donc ça, c'est très simple. Je fais 23 400 divisé par les 60 000. Et donc là, même chose, quand je vais vouloir recopier E21 doit rester fixe, donc je vais lui rajouter des dollars. Et je mets ça en pourcentage. On va peut-être le centrer. Ça, je peux recopier. Et là, si je recopie la formule à côté, ça me fait bien 100%. Ensuite, je veux faire le pourcentage cumulé, c'est-à-dire le cumul de chaque référence pour avoir apparaître à, à peu près le niveau auquel j'atteins les 80% d'achat. Donc, le premier, c'est 39. Ensuite, ça va être mes 39 plus les 17,73. Et ça, après, je peux le recopier. Alors même chose, on va le centrer, mettre en 12. Ensuite ici, je fais la même chose mais avec les quantités. Pourcentage du nombre de références. Donc ça va être mes 260 par rapport à mes 4000. Donc ça fait bien 260 divisé par 4000, c'est pareil, mais F4 pour fixer la, la case où il y a le total. Ça ce sont bien des pourcentages. Et ici, si je fais la somme, ça fait bien 100%. Donc, en pourcentage cumulé, eh bien, ça me fait les 6 et demi ici. Et ici, ça me fait les 6 et demi plus les 3,5 de la deuxième référence. Donc ici, vous voyez que 80% de mon coût d'achat correspond à 20% de mon nombre de références. Alors, pour mettre ça en évidence, il n'y a pas de méthode assez simple, mais vous pouvez quand même mettre un peu en évidence euh, l'endroit où il faut que vous alliez regarder avec le formatage conditionnel donc format, formatage conditionnel, et là on va faire jeu d'icône jeu d'icône nous on va demander trois signes et on va travailler sur des valeurs donc ça veut dire que si la case en valeur est plus grande ou égale à 0,8, c'est-à-dire 80%, alors elle aura un petit triangle jaune. Si elle est plus petite, elle aura un carré rouge. Et si elle est plus grande que 0,9, c'est-à-dire 90%, à ce moment-là, elle passera en vert. Donc ça ne va pas nous donner forcément exactement la cellule, mais ça va au moins nous mettre en évidence celle qui se rapproche le plus, des 0.8, là je fais OK, donc ça se joue sur ces deux là, et puis ici, je peux faire la même chose, format, formatage conditionnel, jeu d'icône, pareil, on va mettre trois signes, on travaille en valeur, donc là c'est si c'est plus grand que 0.2, on passera sur des triangles, et si ça dépasse les 30, 0,3, à ce moment-là, on passera sur des ronds verts. Donc ici, vous voyez, ça vous met en évidence ces deux-là, donc celle qui correspond le mieux, c'est ici. Donc les références à surveiller en priorité, ce sont les quatre premières ici. Et voilà.